Le programme Culture d'Avenir, il est né pendant le confinement, il est né d'une intuition partagée entre le Centre Pompidou, l'OFAGE, plusieurs partenaires, le CCCB à Barcelone, le HKV à Berlin, autour de plusieurs intuitions finalement. La première, c'est que euh, les questions contemporaines, sociales, étaient en train de, de percuter l'univers de l'art, l'univers des musées. Ces questions, elles étaient portées par une nouvelle génération qui déplaçait finalement les problématiques qui mobilisaient autour d'elles l'opinion pour poser autrement les questions d'aujourd'hui. Sur la base de ces constats, on a imaginé ce programme où l'on dirait en quelque sorte aux jeunes étudiantes et étudiants d'aujourd'hui, aux futurs artistes d'aujourd'hui, chiche, réunissons-nous pour interroger ensemble la façon dont les questions du genre, la façon dont les questions du racisme et des discriminations, de l'inclusion ou de l'environnement, dont ces questions-là peuvent être posées autrement par l'art, et ce sont au final 24 jeunes étudiants qui, pendant un an, vont travailler ensemble. Ils sont en ce moment tous rassemblés à Paris, puis ils iront en mars à Barcelone. L'idée était d'établir un programme européen pour pouvoir travailler à forger de nouveaux réseaux, des réseaux entre étudiants, des réseaux entre institutions, entre universités et écoles d'art pour aider à définir la culture de demain. Because we believe that it is more important than ever to reinforce the international cooperation between cultural institutions. What we want to facilitate is thinking beyond borders, beyond the borders of nation-states, to think transnational and to have an intersectional approach to the problems of the time. I think of it as like an experiment. They make me think in other directions and If you're connected to other people, something happens between them. So that's why I'm here. Ce qui m'a plu beaucoup aussi a été faire des rencontres avec d'autres artistes qui ont des liens avec ma démarche. Donc, ça a été très intéressant de pouvoir partager des idées, pourquoi pas des collaborations dans le future. From the energies I gathered tonight, I'm very hopeful that really, really interesting results will stem from this.